ça va nickel comme d'habitude, on s'adapte, on s'adapte et on trouve du contenu adapté à mon ordinateur portable en attendant pour ceux qui savent euh, mes soucis d'ordinateur. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et ça me fait très très très plaisir puisque j'ai absolument l'impression d'avoir 14 ans et de redécouvrir des maps et ça fait trop plaisir. Puisqu'aujourd'hui on découvre une map qui a l'air vraiment stylée, vous le voyez avec cette cinématique, carrément une cinématique de début. La map s'appelle Unsung Hero. Qui veut dire euh, le héros méconnu, si je ne dis pas de bêtises. Parce que je suis un petit peu anglophone. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Euh, une map en 1.19.2 qui a été créée par Thorvald. Avec une belle petite histoire. Et je pense qu'on peut démarrer en fait directement. Nous avons les paramètres. Bon écoutez, vous inquiétez pas, tout est, tout est bon. Shader, ressources pack, t'inquiète pas. On va cliquer pour démarrer. Change difficulty, open help menu, start a new game. Qu'est-ce qu'il me raconte Ah bah voilà, donc il faut que... On va se mettre en mode normal, euh, parce que euh, soyons, pas, euh, soyons pas fous. Donc ça va être une petite, euh, une petite map aventure qui a l'air euh, bien sympathique, on va découvrir ça ensemble. Je pense que ça va faire l'objet de deux ou trois vidéos grand maximum, hein, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, mon avis pour le coup. Et l'histoire, globalement, c'est que nous sommes un maçon euh, venu de bien loin. Et on est là pour sécuriser des villageois euh, d'attaque de, de morts vivants, de zombies, voilà tout simplement. Donc euh, nous sommes... Comme vous pouvez le voir dans un petit campement Peut-être je... Peut que je peux dormir Tiens c'est ton jamais Non je ne peux pas euh, Donc nous sommes dans un petit campement Ok on s'est fait un petit abri Nous avons le village de Charnwick Ok et eh bien nous allons nous rendre à ce fameux village Le village de Charnwick You a mason from a far away land Donc là c'est ce que je viens de vous expliquer Nous sommes un maçon Et on va dans le village Avec euh, cette euh, Anne voilà, on se promène et on voit qu'il y a quelque chose de bizarre Il y a quelque chose qui ne va pas visiblement On se promène avec cette âne Il nous suit au moins j'espère hein. Ok, quelque chose ne va pas Hmm Dis-moi tout Charnwick Village, on s'y rapproche Quelque chose est bizarre Je ne sais pas encore quoi, je vais pas vous mentir Mais je pense avoir Ma petite idée C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants, c'est génial la musique en fond hein. Je ne rajoute rien au montage, hein. sachez-le les amis Vraiment hein. tout, est, euh, tout est intégré sur la map hein. Que je mettrai en description Bien évidemment les amis J'espère que, que le volume et tout tout est correct Checkpoint Allez On va essayer d'être dans l'immersion la plus totale Oh là là là là Oui, là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas Des arbres qui prennent feu c'est que l'orage n'est pas passé bien loin. Ah bah il a pas qu'un arbre qui a pris feu. Ah merde. Messieurs, tout va bien. Oh, messieurs. Messieurs, oh là là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Toute la maison prend... Enfin toute la maison... Tout le village prend feu. Vite. Ulrich, weapon, tools, and armor. Ok, donc là il y avait une armurerie. Oh, évacuer. Évacuer. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais évacuer. Ok. Ok. Je vérifie si j'ai pas loupé une info. Euh, bah voilà, bah big up, monsieur. Attendez, monsieur. Vous devez être Mason, à ce que je vois. Voilà. Il y a des méchants qui euh, ont raid le village, hein, tout simplement. Euh, si tu veux trade, bah il y a pas moyen en fait de, de trade. Voilà, donc euh, je suis désolé d'entendre ça, monsieur. Ouais bah en gros je, je, je ne peux plus faire d'échange Ils ont tout perdu quoi en, Globalement dans le village ils ont absolument tout perdu Très bien bah c'est bon à savoir euh, Moi ce que je propose c'est que je puisse euh, Que je puisse partir Voilà si c'était euh, Possible ah non on continue de discuter pardon Il euh, y a plein de monstres et tout depuis des semaines euh, Ils ont cassé un mur Et tout enfin bref euh, Comment vous avez fait pour perdre Enfin comment vous pouvez faire justement pour euh, Pour y arriver c'est une bonne question Pourquoi je n'arrive pas à, à, à aller au dialogue suivant là Qu'est-ce que c'est ça ah, Clic gauche pour continuer Ça fonctionne vachement bien euh, On ne peut rien faire mais vous Mason Vous pouvez vous battre D'accord je, euh, je, bah, je suis à votre service euh, Mayor ou you want me to fight for you euh, Ouais ouais ouais ouais Ouais bah je vais vous aider je sais pas pourquoi c'est moi qui devrais vous aider mais je vais vous aider Allez je te follow my friend C'est très bien fait cela dit hein. C'est très bien fait ces animations là Je savais pas que c'était possible de faire ça sur minecraft Je redécouvre le jeu clairement Donc on va suivre Mayor. Vous savez pourquoi Parce que Mayor c'est une bonne marque de moutarde hein, si je dis pas de bêtises Va dans la mine euh, Derrière la montagne Et puis voilà j'aurai les euh, Choses en cuir Très bien Je ne sais pas ce que je dois chercher mais je dois chercher quelque chose en cuir Visiblement Donc je vais y aller euh, je vais aller dans les mines tout simplement Allez c'est parti les amis on commence l'aventure Voilà on va suivre le chemin Heureusement que tout est relativement bien guidé Par contre monsieur il va falloir quand même sortir Parce qu'il y a tout qui prend feu je veux dire appeler les pompiers quoi Vous pouvez pas rester dans le village en, en m'attendant Parce que sinon il va se passer des dingueries D'ailleurs où est passé mon âne j'espère qu'il va bien Bon bref allez ouh les mines On arrive au niveau des mines euh, C'est sympa là, ce petit euh, ce petit trajet Voilà quelques petites euh, quelques petites Structures qui ont été faites On arrive au niveau des mines puisqu'on commence à voir les rails cela veut tout dire, on a des minerais par ici, on a du fer Très bien Eh, Je vole le fer, je me barre et je me fais une survie Ça vous va ou pas Non, allez, soyons un petit peu euh, Soyons un petit peu sérieux On arrive dans les mines Ok, bah voilà notre frérot Bonjour monsieur Ah bah, je me disais, tu voulais pas me parler euh, Le maillot m'a dit que euh, Il enverrait quelqu'un qu'il trouve Mais un mason Hein Bon on va quand même faire euh, en sorte d'y arriver euh, Votre euh, équipement est dans le coffre Je suis effrayé euh, mais tu vas en avoir besoin D'accord pas de soucis euh, Très bien Très bien très bien dans le coffre qui est là Voilà donc tout mon équipement est là Je prends tout et en fait on a des équipements custom D'ailleurs c'est bien sympa on a une potion d'ealing On a une épée euh, Une sorte de petite épée une lanterne qui va nous être très utile et puis l'arc bien sûr avec euh, avec des flèches très très bien. Suis-moi. Mmh. Attends parce que je suis en train de boire mon café en même temps. Euh, je peux pas sauver le monde sans mon café quand même. Euh, ok bah je suis là. Allez on y va. Tu prends ton temps. T'as bien raison. T'as bien raison. Hein. Prends ton temps surtout. Je veux dire il y a juste un incendie dans le, dans le village. Euh, this mine shaft. Euh, ok la mine elle a fermé il y a 550 ans. Euh non, on lance 550 euh, parce que bah, le, le, le toit s'effondrait donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'y aller hein, Voilà j'ai envie de dire, c'est une très très très bonne idée hein. en plus c'est vrai que ça ne fait pas de bruit hein. Ok c'est une très bonne idée, monsieur on peut peut-être trouver un autre moyen je... Alors j'ai toujours pas compris pourquoi on devait aller dans la grotte mais on va très vite le comprendre euh, il faut pas avoir peur, euh, il faut pas avoir le vertige quoi Oh t'inquiète tu sais que je peux même sauter si je veux, hein, ça ira plus vite en vrai Si je saute, il y a de l'eau en bas non J'ai l'impression Bon je me dépêche, j'ai bien compris Monsieur n'a pas d'humour, je suis là Allez, bah, j'ai bien fait de pas descendre du coup il <rire> ah, y a de la TNT Ok euh, C'est près de la porte, je in case Très bien, ok Pas de problème Pas de problème, tu viens de me euh... Ah il va tout faire péter Il vient de mettre de la TNT Oh. Je crois que quelque chose s'est mal passé Monsieur Oh non. Oh non. Oh non. Monsieur Punch de d'or. Ah, ah, je défonce. Monsieur Oh Monsieur Non Oh non Non Non Les copyrights Non, non La musique, c'est pas bon Comment je peux faire Euh... You're on your own... No No No non non, OK. Je vais vous je vais vous venger. Je vais vous venger. J'y vais, je vais le tuer. Oh OK. Donjon numéro 1. C'est parti. Oh, je suis dégoûté pour les copyrights. Eh non, fraîche, franchement, je peux pas. Je suis désolé. Non, vraiment, c'est super, mais là les gars, je peux pas malheureusement donc euh, imaginez-vous la musique hein, on la connaît, j'adore. Allez, c'est parti pour le pour le premier donjon. Bonjour. Ah mais ils sont un peu nombreux là quand même. Bon déjà au moins l'avantage c'est que je peux Voilà me les faire un petit peu à distance C'est pas mal J'ai quand même 35 flèches Voilà une de perdue hein, c'est pas mal Ok Ils ont l'air un peu bloqués quand même là un peu les couillons là Ok est-ce que je peux récupérer mes flèches Je ne crois pas Je ne crois pas Euh bah notre rouilla il s'est fait pendre hein, quand même euh, Le pauvre euh, c'est un petit peu Un petit peu malheureux Oh mais c'est le son de Minecraft à l'ancienne, ça Je reconnais Excellent, ça Alors, attends, il n'y en a qu'un seul qui a des, des, un arc, là, regarde Hop Ça dégage, hein Attends, toi aussi, tu dégages Non, non, je rigole pas Je rigole pas quand je te dis que tu dégages Ok, checkpoint, parfait On récupère Eh, bien sympa, quand même, la petite déco, là C'est assez cocasse J'avais pas vu que j'avais un... J'avais un marteau, je sais pas de quand je l'ai récupéré Mais... Quelque chose me dit que ça doit faire bien bien mal. Euh, et c'est plutôt pas mal. Alors écoutez, on va passer par là. Et eh ben on va faire demi-tour. C'est pas bien grave. On s'adapte, hein. On s'adapte. Hein. Vous savez, je m'adapte à tout maintenant. Euh, parce que je n'ai plus de PC, par exemple. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous par ici Bonjour. Oh, ça sent le... Aïe Le boss. Le boss est là. Oh, monsieur va vite. Oh, monsieur va vite. Hop là, la première flèche qui passe bien. Arrête Allez, coup de marteau. Un coup de marteau. Un coup de marteau. Hop là, je lui casse le bouclier. Ok, le marteau il est pas mal. Le marteau, il est pas mal. La phase de combat était assez intéressante. La phase de combat est terminée, messieurs, dames, bonsoir. Ok, je continue. Je continue, j'ose y croire. Eh bah ben, j'ose y croire que ce n'est point fini. Voilà. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui fait plaisir. Allez, hein, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur par ici. Il y en a un qui me tire dessus. Bougez pas, regarde. Hop là, il s'est même pas tiré en plus le nulos Par contre, le problème c'est que je perds des flèches. Alors, non, je peux en récupérer à chaque fois, c'est cool. Ok, là un autre. Hop là, lui déjà. Hop, il a un compas dans l'œil, hein, comme on dit. Hein. Non, je sais pas si ça se dit. Euh, ça c'est quoi Une potion of healing Ouais, mais le problème. Le problème. Bah, c'est que j'en ai qu'un. Ce serait dommage. Euh. De le gâcher. Par où on descend Est-ce que je suis teubé C'est fort possible. Attendez. Déjà. On va pas tergiverser Qu'est-ce que tu me veux toi Et il a l'air un petit peu débile lui là Bah voilà Il a eu une vie euh, courte Et euh, très peu de souffrance Attendez on peut bien descendre à un endroit quand même non Ah mais il y a des échelles Il y a des échelles j'avais pas vu regardez bien hop Petit parcours hein J'ai pas, pas perdu la main quand même Attendez j'ai fait du minecraft toute ma vie hein. oh oh Remonte ah ah je sais pas d'où il sort. Je sais pas d'où il sort. Je vais remettre la musique parce que là, normalement, c'est arrêté. Donc, dès qu'il y aura de nouveau une musique, ce sera pas mal. Bon, toi, j'espère que tu vas comprendre le message. Parce qu'il me reste 3 coeurs quand même. Non, il veut pas mourir. Bah, je suis bien dans le caca. Ah, c'est lui là qui me cause du tort. Hop. Ah non, c'est pas lui. Il y en a un autre qui m'a tiré dessus tout à l'heure. Ok, lui il est mort. Lui il est mort. Le dernier pour la route. Oh non. Oh non. Il est invincible. Il est invincible, c'est pas possible. Non c'est une blague. Attendez, je tente une dernière fois. Ah bah alors là je suis dans la merde. Hein. Bon je pense que on va avoir un petit souci parce que le problème c'est qu'avec deux cœurs et demi je peux pas faire grand chose. Hein. Avec deux cœurs et demi, je peux pas faire grand chose. Donc je vais me. j'ai pas le choix. J'ai. Voilà une instant Oh ah C'est pas possible Ce qui m'arrive est injuste. Ce qui m'arrive est injuste m'arrive est injuste, je peux pas prendre ma hache, si je peux mais j'ai plus de force adieu voilà bah ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir de travailler avec vous allez, fais pas ta sa hein ok, tu, tu sais très bien ce que je voulais dire hop, voilà ça dégage, allez ni vu ni connu, moi je continue oh là là là là oh c'est pas cool ça, c'est pas cool aïe Attendez Qu'est-ce que j'ai fait Où je vais Ce poème est un adieu à ce que j'étais Attendez, mais il y a un trou, là Attendez, regardez, un passage secret, messieurs-dames J'ai trouvé un passage secret Je suis juste un génie Je suis un génie. Je suis juste un génie. Ah, je me suis bloqué dans une toile d'araignée, ça me laisse le temps de boire mon café. Mmh. Je suis un génie, messieurs-dames, non En vrai c'était pas là que je devais aller dès le... Dé... Ah c'est bon, je rigole. La vérité. Toi, déjà, t'as plus de, de, de boucliers. Donc, t'as l'air vraiment nul. Voilà. Allez, un dernier coup pour la route. Voilà. Ah, j'aime bien ça. Quand je suis fort comme ça. Alors, il a rien dans les coffres, ok. Je peux dormir dans les lits. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Écoute, je... Eh hey À donné il faut se reposer hein, dans la vie. Vous savez, euh, c'est important. Hein. Chaque chevalier a besoin de, de repos. J'ai l'impression que je me suis bloqué euh, dans une toile d'araignée. Non, c'est bon. J'ai eu très très peur là. J'ai eu très très peur. Euh, bah c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Je me suis reposé, mais tout de même, hein, ça ne suffit pas. Bonjour. Oh là Non, attends. Alors toi d'abord. Oh non. Oh non, malheur. Allez. Ok. Ok. Oh bah ça va, monsieur dame. Vous êtes très peu résistant. Vous avez pas pris vos vitamines ou quoi Alors attends, parce que. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, mais attendez, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire ça Je ne sais pas. Voilà. C'est bon ça, regardez, il y a des coffres. Oh Il n'y a rien dans les coffres. Je suis déçu. Alors on peut passer de l'autre côté, j'imagine. Euh, je fais en sorte de pas passer à côté de... de choses, mais bon, dans les coffres, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment rien pour le coup. Alors on a des tableaux, des œuvres d'art Oh Ah ouais, oh, purée mais ouais mais bon aussi euh... Oh il va vite en plus euh... hey, hey, hey. On me respecte ici Attendez parce qu'il y a aussi un coin à gauche là uh -huh. Ah on n'était pas obligé de passer par là où je suis passé D'accord en fait c'était vraiment inutile euh... Ah bah si ça m'aurait probablement sauvé la vie Puisque là je vais du coup mourir euh... Mais non je rigole regardez la potion de healing maintenant que j'ai compris qu'elle respawnait en fait dans l'inventaire Donc ça regardez moi j'en profite hein. J'en profite je suis un petit filou Et là il est en train de faire cuire une araignée C'est est original Est-ce que euh, Est-ce que ça mène un endroit par là Un nouveau boss Non mais attendez il y a trop d'endroits Il y a trop d'endroits à découvrir Est-ce que je suis en train de finir le jeu en, en, en deux minutes Je ne sais pas Viens voir que je te termine un petit peu, là Voilà. Oh, il a drop un truc spécial. Il a drop de l'améthyste. Ok. Ok, ce soit. Ma lanterne ne sert à rien, je suis en train de me rendre compte. Euh, ok, d'accord. Bah, écoutez, euh, bah, c'est plutôt pas mal. Mais non, mais c'est de la convient, en fait. C'est de la convient. C'est là que j'ai dormi. Il y avait juste un, un méga boss ici, en fait. Je ne le savais pas. Ok. Alors, on peut continuer par là. Ça m'a l'air d'être la suite. Ça m'a l'air d'être la suite. Du coup, ça m'embête. Puisque là-bas il y a encore des trucs à voir. Alors attendez, on va y retourner, messieurs dames. On va y retourner de ce pas. Hop, voilà, à peu près. C'est par là, voilà. Qu'avons-nous là-bas C'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de méchants et pour le moment on en sait pas trop. Alors je rappelle qu'il y a un village qui brûle. Oh là là, mais non, la suite est là en fait. Oh, je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Il y a, il y a beaucoup trop de, il y a beaucoup trop de, trop d'éléments. À prendre en compte, il est encore un méchant FI. Non, mais ça va, quoi, à un moment donné. Les méchants, là. C'est pas gentil. Ah, monsieur. Ah, monsieur, mais vous fumez Pourquoi vous avez fait ça Bon, bref, soit. Euh, bah, écoutez, on va continuer. Là, il y a un coffre qui est bien mis en évidence avec... Oh Alors, une batte à axe. Stun multiple ennemi with sweep attack. Ok, donc ça, c'est pour... Faire une attaque tout autour de nous et ce sera pour la suite ici. Ok. Non mais attendez, je suis désolé de faire des allers-retours. Voilà, vous allez m'insulter. Mais moi je veux voir euh, <rire> Je veux voir ce qu'il y a là-bas, moi. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Pour le coup, vous voyez Ce serait un petit peu bête. Alors attendez, c'est par ici, c'est ça mm -hmm. Ok. Ouh On continue. Qu'avons-nous là Je vais forcément passer. Ah c'est là qu'on aurait dû arriver En fait Non les gars vous, vous, vous me croyez si je vous dis que j'ai pris un raccourci Il a exprès mis un raccourci Que j'ai pris alors absolument sans faire exprès Justement pour éviter Toute cette partie fight Bon finalement du coup vous voyez j'ai fait demi-tour pour, pour vérifier Mais en gros c'est censé me faire gagner du temps Et, et de l'énergie et, et comme ça j'aurais pas Bah du coup j'ai pas eu à affronter tous les, tous les méchants Dans la descente là Où on était il y a quelques minutes Ok c'est rigolo c'est bon à savoir donc on va faire attention, sait-on jamais, il y a peut-être des raccourcis à droite et à gauche, si jamais je suis vraiment dans la galère euh, Bah dommage, je ne peux pas, si je pense qu'il y a un parcours quand même que je peux Eh hey, les gars, vous n'allez pas me prendre pour un imbécile, j'ai fait Minecraft depuis 2014 Très bien, je vais me faire foutre <rire> C'est pas grave, on va faire le tour comme tout le monde et puis c'est tout hein. Et puis c'est tout. Allez, on enchaîne sur, sur la suite de ce donjon du coup manifestement euh, Attendez, on va essayer la nouvelle arme, même s'il est tout seul, c'est pas grave Ok, très bien, ensuite je peux reprendre ma hache Normalement je le one shot, pas du tout Je le tout shot Ok, on a un levier Évidemment, j'appuie dessus parce que je suis débile Ça permet d'allumer les lumières, c'est pas trop mal C'est pas trop mal Monsieur vous allez vite Monsieur vous allez vite quand même Monsieur je ne vous vois plus, il y a de la fumée Monsieur vous avez pété, ok Monsieur va falloir faire le contrôle technique surtout On va essayer sur les deux là, mon arme qui, euh, qui fait euh, Des dégâts de ouf là J'ai pas l'impression que ça marche hein ça marche pas de, de ouf sur les deux, hein, mais bon. Oh, je reprends ma hache, moi. Hop là. Ok, on n'a rien à voir ici. Très bien. Ok. Oh là. Oh là. Oh, j'aime pas du tout euh, l'ambiance. Oh, j'aime pas du tout. On est dans une église là. Mais c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ok, euh, on est sur Genshin Impact ou, euh, ou sur Minecraft là je ne sais plus. Je, je ne sais plus où donner de la tête. Oh j'ai gagné une gold euh, gold coin. Messieurs dames Je vous arrête au nom de la loi Ah non Ah non non non non non non non Je rigole attends Oh oui bien <rire> Ça c'est bien ça Ouais, belle musique en tout cas hein, ça dit. Je, je la dédicace à la reine Elisabeth. Hop là, ça c'est cadeau. Ah il sort plus son arc quand on est en combat rapproché. Arrête je rigole, c'est bon frère, je rigole. Ok, j'ai compris. Arrête, tu me fais peur toi. Oh putain, j'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas. Allez, arrête, arrête, meurs. Meurs là, s'il te plaît. Fais comme tout le monde, arrête. Oh. Voilà, ça dégage. Allez, attends, j'ai compris, sors ton arme. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, mon grand. Regarde, on prend son temps, on prend sa force, tout simplement. Je vais descendre, hein. je vais descendre, hein. je vais essayer d'être euh, le plus intelligent possible. Ah, peut-être pas, manifestement. Ok. Euh, bonjour. Bah, bienvenue à vous les gars. Faites comme chez vous. Bah surtout, vous êtes chez vous en fin de compte, hein, visiblement. Euh, messieurs dames, messieurs dames. Ok. Ah, je suis dans la merde. Oh Bois. Attends, j'ai soif. Arrête. On fait une pause Pause Comme dirait euh, Eddie de Préto. Attends, bouge pas Ouais, il est descendu. Ok. Ok Aïe Comment on fait là Oh il a bu Ok non c'est moi qui, qui ai de nouveau de la potion. Alors attends, il en reste plus qu'un. Non j'ai pas envie de faire ça. Il en reste plus qu'un qui va me poser problème. Oh là là le trick shot mec. Je viens de faire un oscope no à cross de map là. Attends, est-ce que... Ils ont encore des arcs là-bas. Hein bang, bang Aïe Ok, en deux flèches, c'est réglé. C'est la croix de Lorraine, ça, messieurs-dames C'est totalement la croix de Lorraine Hop. Attends, je m'occupe de l'archer en, en, en priorité. Arrête Arrêtez S'il vous plaît Ok, je prends le truc. Hop Oh, oh j'ai pas compris, là. Monsieur vous voulez pas me tuer Allez, je me rebois une petite popo Je me rebois une petite popo Est-ce que je peux euh, vivre Tranquillement Qu'avons-nous là Ah mais en plus c'est de la merde, on peut encore continuer tout droit Mais en fait je pourrais juste rush Venez les copains On va jouer un jeu voilà. Eh oh, oh oh Mais ça marche pas du tout ce truc là Ça marche pas du tout ce truc, c'est censé être. Oh c'est quoi ce gangbang Attendez. Attendez, mais c'est de là que je viens Je comprends plus rien là. Je viens d'où moi Attendez, messieurs dames, parce que là on va pas s'entendre du tout. Mais alors pas du tout. Ah si ça marche en fait, faut juste être intelligent. D'accord, excusez-moi, messieurs dames. Je suis peut-être un peu débile. Je suis peut-être un peu débile. Bon, je suis désolé pour euh, la prestation que je vous ai fournie. Je ne comprends pas en fait le levier, j'ai un souvenir d'avoir déjà vu ça. Alors oh là là oh là là là là, on a des œuvres d'art à gauche, on a des... Oh là là là là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Qu'est-ce que c'est Arrêtez, moi je rush, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai fait trop de combats là. J'ai fait trop de combats, moi je rush. Je rush et puis je me rends compte qu'il n'y a absolument rien à faire ici. Attendez hein. Ah si, je peux continuer par là. Attendez, bougez pas. Bougez pas, je fais du tourisme. hein je fais du tourisme Ok, on peut continuer par là Ok Checkpoint, bah tu vois, il n'y a même pas besoin d'affronter les gens Et nous avons un coffre Et, avant de l'ouvrir les amis Oh, le donjon numéro 2 Eh bien justement, on va s'en arrêter là pour cet épisode les amis Écoutez, je ne sais pas euh, ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire J'espère que vous avez kiffé et que vous êtes curieux de voir la suite Parce que j'avoue, je... <rire> oui, bonjour Je me demande ce qui va se passer Je ne comprends rien pour le moment je, on, on part d'un incendie euh, Alors je suis un maçon On part d'un incendie dans un village Je me retrouve dans des donjons à combattre des monstres mmh, mmh, La vérité est ailleurs On va voir ça dans le prochain épisode les amis A demain, des bisous, n'oubliez pas le pouce bleu et... et puis ciao tout le monde hein. Salut salut